Good morning alle yiden. Nous serons aujourd'hui le lishmat vraiment de Khay ben Isaac avec David ben Sokolov et notre itinéraire pour la Bastia aussi des dunes pour jeune étude de 20 minutes contacter la 5 minutes éternel et nous étudions aujourd'hui va seret toot perq y g mishna y laf la dernier mishnad la meshet ben ot ha shem akol ma'alin le eretz israel נסהישא בארץ בארץ ישראל וגראשא בארץ בארץ ישראל, בארץ et on a deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, « Akol ma'alinéres Israël, ben akol ma'al motilin. »« Tous font monter, imposent de monter en Israël, ben akol Mozin, et personne ne peut imposer de redescendre. »« Personne ne peut, ne peut se faire imposer de redescendre. »« Akol roshalaim ben akol motilin. »« Même principe avec Jérusalem cette fois-ci. »« Tous peuvent imposer de monter à Jérusalem, mais... Personne ne peut se faire imposer de redescendre de Jérusalem. « et' anashim, anashim, vechada ve vadim » Aussi, il y en a qui disent qu'il faut le dire « qu'il s'agisse des hommes comme des femmes, comme des esclaves ». Soit, on est dans le même principe de la Mishnah précédente, à savoir quand est-ce qu'une femme a le devoir de suivre son mari, ou le mari même de suivre sa femme, en l'occurrence c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a appris plusieurs règles que la femme en général doit suivre le mari pour une un, pour à peu près une équivalence, pour un, habiter dans un endroit équivalent à ce qu'elle était, elle est dans la, plus ou moins dans la même région, le même mode de vie, le même, mode de, de, de, le même style de maison, pas plus grand, pas plus petit, ça dépend de ma et tout ça, tout ça avez vu. À présent, on s'intéresse à savoir que, euh, à préciser maintenant que s'il s'agit de monter en, en Israël, la femme a le devoir de suivre son mari. Et le mari a le devoir euh, de, suivre, de le suivre la femme, parce que comme ça nous dit, à col in, in, in Israël, tous ont l'obligation de monter en Israël qu'il s'agisse des femmes, des hommes comme des femmes, et que c'est dire tous ont le devoir, tous peuvent se faire de devenir dans Israël, ça veut dire que si y a un mari qui veut m'entendre s'installer sa femme ne veut pas le suivre, il lui donne son guette, sans lui donner sa tuba. Si la femme a envie de de faire ça, est en d'Israël, et que le mari ne veut pas aussi, même principe et et d'accord, il m'emmène la lotte, il m'a chez l'autre la lotte, t'as m'a m'a tout bas, et il m'emmène la allot vehu omar la sholo, la allot yot d'accord Dans dans tous les cas, on a tout celui qui veut monter, on lui donne l'avantage, et l'autre, est obligé de le suivre. J'imagine qu'il ne s'agit pas de rêver, quoi. soit concret, qu'elle a envie de monter maintenant, qu'elle a tous les plans pour que monter et réussir, eh ben, euh, il a le droit de la suivre, et sinon, il doit le donner à Ktuba, s'il ne veut, si veut pas la suivre. D'accord C'est la lacha, ne me demandez pas concrètement est-ce que c'est retenu dans, dans le, si vous voulez, dans le Evenizer donc c'est son Dans le Siman, j'imagine, Ainhe, quelque chose comme ça. Et Toshangroh, euh, Gimel. c'est ça. Siman Ainhe, c'est Aleph Bet Gimel. Lisez, étudiez et vous verrez ce qu'il faut faire concrètement. J'impose, je ne conseille à personne de rentrer dans des, dans des situations pareilles avec sa femme. C'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà. Il faut savoir que ça existe. D'accord Même principe aussi avec Hiroshalaim. Ils habitent à Natania. Hdoth, et il y en a un des deux qui vont vivre à Jérusalem, ils ont la possibilité, ils ont les moyens, ils ont tout pour le faire. L'autre, il a malgré tout sa petite vie tranquille, il préfère rester là où il est. L'un impose à l'autre, l'autre l'une l'un impose à la, sa femme, le mari l'impose à sa femme, la femme l'impose à son mari s'il veut, et l'autre il est obligé de le suivre, d'accord J'entre parenthèse. écoutez, on a appris une histoire extraordinaire sur ça, quoi. Une femme qui est la mère d'un ami qui est décédé récemment, qu'elle habitait à Tveria, et lorsqu'elle elle habite Tveria, son mari était un à Tveria. c'est pour les soirs on est à la fin du, de la Maseret, donc je peux vous une petite histoire, d'accord Et son mari était à Tveria. Et, et un soir, son fils, et un, de, un de ses enfants, il rentre à la maison, il lui dit « Où oui, t'étais ?»« Je jouais avec le copain Émin et Arvit. » Et il lui dit « J'ai oublié, oublié de faire Arvit. » La mère, elle a eu une angoisse, elle s'est dit, voilà, apparemment ça faisait assez longtemps que qu'elle remarquait que les fréquentations, c'était pas exactement ça. Son mari il est rentré du collège le soir et il lui dit Écoute-moi bien, demain, on part à Yerushalayim, on va vivre à Yerushalayim. Et lui, alors lui, il a dit Mais j'ai tout ici. Et ils sont arrivés à une entente que finalement, en très peu de temps, ils sont venus à Jérusalem. Et lui, il partait le, le, dimanche, le dimanche matin, il restait là-bas toute la semaine jusqu'au jeudi, il est donné ses chiourim au collège, et puis après, il revenait pas à passer les Shabbat avec eux. Très peu de temps après, d'ailleurs, le pauvre, il est décédé pour une autre raison, sans aucun rapport. Du coup, elle, elle était très bien contente d'être essayé au Shalim avec et euh, grâce à ça, elle a eu des enfants de douze 12 enfants, tous des familles extraordinaires. Enfin, ça, c'est pour l'histoire, pour l'anecdote. Et euh, situation pareille, par exemple, on a une femme maintenant qui demande à monter à Jérusalem, le mari, il a l'obligation de la suivre, selon l'art. Et si elle veut partir, lui, il veut rester, il est obligé de donner la pouvoir. D'accord C'est parce qu'il s'est aller là-bas pour le prochain, mais finalement, voilà. Et même mieux que ça, même un esclave. C'est-à-dire que ça, là, on parle d'un cas assez original, que... On parle qu'en fait, il y a un esclave, par exemple, il était esclave en faute il s'est enfui pour venir en Israël. Grand sadique, cet esclave. Il arrive en Israël, il dit ouais, « moi, je, je sens que je veux la Gdoucha d'Israël. » Il arrive en Israël, le maître ne peut pas aller le chercher pour le ramener. Il revient le voir, et lui, lui il dit « Si vous voulez, moi, je reste mon esclave ici. Sinon, vends moi ici, et je serai esclave chez quelqu'un d'autre. On n'a pas parlé que je vais te voler. Moi, tu me vends ici. » Et même un évêque d'Ivri, et même un évêque de si je me trompe pas aussi, c'était précisé aussi, que euh, moi je ressailles en Israël, je ressaillir au Shalaim. Si tu veux, tu me vends, trouve-moi un autre acheteur, il te donnera l'argent, et tu iras acheter un autre esclave ailleurs qui veut ressembler. D'accord On parle maintenant d'un autre sujet, c'est no, Nassa Isha. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, c'est selon quelle monnaie payer. Alors ça c'est compliqué à comprendre, parce qu'en fait, c'est-à-dire, il n'y a, a encore pas très longtemps, hein, c'est encore fréquent dans les. Dans les pays arabes, j'imagine, vous savez, on a tous le dinar marocain, un dinar tunisien, un dinar syrien, ça dinar... tous le dinar. C'est un peu l'idée qui se passait, c'est qu'en fait, le mari s'est engagé à payer dans l'actuva 1000 dollars. Maintenant, c'est quoi un dollar Ben, si t'es en Amérique, un dollar, ça prend... c'est un dollar américain. Si t'es au Canada, c'est un dollar canadien. Si t'es en Australie, c'est un dollar australien. Et la même chose aussi avec le dinar. Même principe aussi. Maintenant, c'est pas précisé en Actuva. Et la question, elle est que maintenant, on sait qu'eux, ils se sont mariés dans un certain pays. Après, quand ils y voient, ils sont dans un autre pays. Il a écrit une certaine somme, il lui donne selon quelle, selon quelle somme. Le plus fort, le plus faible, là où il se trouve, qu'est-ce qu'on fait Alors, ce soir on a la Mishnah, on va traduire, après, on prend enfin, de l'ordre, il y a une marque loquette, en réalité, c'est une marque loquette, en fait qui touche à une autre, que le, le, la profondeur de la marque loquette, en fait, c'est savoir ce que le devoir d'écrire une clou à une femme, c'est de donner la à sa femme. C'est un engagement Minatora au Midarabanan. Si c'est Minatora, comme tout ce qui s'affecte de la Torah, tu vas selon le plus rigoureux. Et si c'est Midarabanan, alors tu vas selon le plus permissif. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. Nasa Isha Beret Israël. Il a marié une femme en Eretz Israël. Ve Gersha Beret Israël. Et après, il a divorcé en Israël. Alors, Notenma Mimot Eretz Israël, bien sûr, il lui donnera selon ce qu'il s'est engagé à payer avec les, le shekel israélien. Par contre, Nasa Isha... Be'eret Eretz Israël, il s'est marié avec la femme en Israël, puis finalement on sait, ça fait déjà, ils sont mariés il y a 20 ans, ils ont vécu 10 ans en Israël, puis après, Gersha Il a divorce, en Kaput Kaputkaya. Alors c'est quoi Kaputkaya Il nous dit le, le Bartanora, c'est Damat Kaftor, dans la Torah, Kaftora, Kaftor, les psoukim dans le début de Bereshit là-bas, eh bien, ce sont là-bas des pièces qui coûtent plus cher. Alors que c'est comme le principe, le shekel de Kaputkaya, il est plus, il pèse plus, il a une plus grande valeur. Eh bien il faudra, alors Notenamimot I'motr il lui donnera avec des, selon le cours de la, de la pièce d'Israël, il n'aura pas besoin de lui donner des, des pièces de Kaputkaya. Et inversement, Nasai Shabit Kaputkaya, il a mis ses avec une femme en Kaputkaya, Ve'gir Shabit Israel, et après, quand ils sont venus en Israël il la divorce. et eh bien il devra, Notenamimot Mimotre lui donnera selon les pièces d'Israël, donc toujours selon le plus, Cool, le plus facile, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel en mer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit non, nous attendons dans toutes ces situations-là, il doit toujours le donner kaputkaya, sauf si la mariée en Israël et qu'il reste en Israël bien sûr, mais parce qu'on on va toujours la khumra parce qu'en fait, on suppose, on ne sait pas, quand ils sont engagés à payer, ils sont engagés à payer selon, selon ce qu'il faudra payer alors à la finalité ou ce qu'il faudra payer depuis ce qu'ils sont engagés à payer tout de suite. Et maintenant, la Mesha conclut en me disant par contre, Nasicha Bekaputkaya Bekaputkaya, si c'est marié avec une femme en Kaputkaya, il la divorce là-bas, alors bien évidemment, notre Mimaot Kaputkaya, il devrait lui donner pièce de Kaputkaya. Et Salik Masekhat Tubot, Adranalach Masatubot, Adranalach Masat Kubot, adranalach Masat Kubot, Belin Der. Et on a la chance, le de voir un petit lechaïm ensemble. Pour avoir fini, je n'ai pas compté combien de matchs on en est, mais ça fait vraiment un très très beau morceau. On a fait un bon, bon, bon tronçon là de, du chasse entier. Donc on se voit un petit et on commence le Zahra Prochain jour. on commence le ensemble. Baruch ensemble. Baroukh, Atta, Adonai, haOlam Menach, Olam, Shalom, Qu'on continue à avancer encore beaucoup. À finir le chasse et après on verra qu'est-ce qu'on va ensuite. Et voilà, koltuv c'est là.